<rire> Mais je suis super contente que vous soyez là! Allez, euh, faites comme chez vous, hein! Allez, allez, allez, <rire> Salut! Aujourd'hui, il pleut, c'est la journée parfaite pour jouer à l'intérieur. J'ai donc invité Tati Gâteau et Yeti à jouer avec moi. Tu veux jouer avec nous? <rire> Parfait! Mm -hmm. ah, bonne idée, Yeti! On peut jouer aux petites voitures! <rire> ah. On va jouer à mon jeu. Il est super amusant et il est déjà installé. Euh, euh... D'accord. Mmh. Allez, allez, allez. Dépêchez-vous, dépêchez-vous. J'arrive, José, j'arrive. Mmh. Ah. C'est super facile. On lance le dé, on avance du nombre de cases indiqué par le dé. La couleur de la case laquelle on atterrit correspond à la couleur de la question à laquelle on doit répondre. Le premier joueur à avoir répondu correctement à une question de chaque couleur gagne. Vous avez compris? Je crois qu'on va mieux comprendre en jouant. Euh, bon, j'y viens en premier. <rire> oh! Et c'est le 5! <rire> tu veux compter avec moi? 1, 2, 3... 4-5. Oui, c'est le rouge. Allez, Teddy Canto, pose-moi la question rouge. Et voyons. Mmh. Quel est l'animal qui meugle? Mmh. Ouh, quel est l'animal qui mmh. meugle? Mmh. C'est trop facile. C'est le cochon. Le cochon meugle. Mmh. Euh... Mmh. <rire> bon, mauvaise réponse, <rire> Josée. C'est la vache qui meugle. <rire> <rire> Allez, Yeti, c'est à ton tour. Je <rire> euh, oublié oublier de mentionner que dans ce jeu, la personne qui répond peut continuer jusqu'à temps qu'elle ait la bonne réponse. Donc, c'est encore à moi. Désolé, désolé, Josée, mais ce ne sont pas les règles. Tu t'es trompée. C'est le tour de Yeti. Oh. Allez, Yeti, c'est <rire> à ton tour. D'accord. <rire> <rire> Toi! <rire> Yeti, <Yati, rire> je vais t'aider à compter. Oh de toi. Oh! Oh! J'ai Je lis la question. <muchémie> mm. Ouh! C'est une question difficile. <muchémie> Yeti, en quoi se transforme l'eau d'un lac en hiver? Oh! Mais... Oh. <muchémie> oh! En En glace? C'est <muchémie> euh, pas ça. Oh. Euh, tu es certaine, Josée? Oui, oui c'est juste que c'est pas Et ça. Ah! Mais, oh, mais t'as raison, Yeti! Oh. Oh. L'hiver, l'eau se transforme en glace. <rire> euh, J'avais sûrement mal lu la, la réponse. <rire> et bravo, Yati, tu as gagné un jeton oh. bleu. Mmh. Bon, c'est à mon tour! Oh. Une question jaune, s'il te plaît? Oh. <rire> Trop facile. Mmh. Franchement. Oui. José, ce n'est vraiment pas amusant de jouer avec toi quand tu boudes et que tu triches comme ça. Mmh. Oh, moi non plus, je ne joue plus. Mais mmh. Merci beaucoup de nous avoir invités, mais je crois ah. qu'on va y aller. Au revoir. Mmh. Non, non, mais partez pas! Et qui va jouer avec moi? Je... Non, non, mais revenez! Ils sont partis. Et juste parce que j'ai changé les règles un tout petit peu et que je voulais vraiment gagner et que j'ai boudé. <rire> oh. J'ai, je n'ai vraiment pas été gentille avec eux, hein. Je devrais peut-être aller m'excuser. Qu'est-ce que t'en penses? Allons-y. <rire> euh, je voulais juste m'excuser. Euh, pardon? Je voulais m'excuser. Oui. Qu'est-ce que tu dis, Josée? Je voulais juste m'excuser! Oh! <rire> euh, je veux dire... Euh, pour tantôt, j'ai triché et j'étais vraiment mauvaise perdante. Je, je m'excuse. Mm -hmm. J'accepte tes excuses! <rire> et <est -il> aussi? <rire> Merci. Des fois, quand on <s' speak> oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Il pleut! Vite, oh! il rentre oh! à l'intérieur! Oh! Oh! Oh! Oui, j'arrive tout de suite! Tout de suite. <rires> Merci d'être venu jouer avec nous. Maintenant, je vais me souvenir que l'important quand on joue, ce n'est pas de gagner, c'est de s'amuser. Bon, oh! allons jouer, petite voiture!